d'avoir choisi de vous appuyer sur un outil d'analyse d'audience pour mesurer les actions qui sont réalisées sur votre site. Dans quelques minutes, vous saurez combien de personnes sont sur votre site, d'où proviennent-ils, qui sont-ils, est-ce qu'ils convertissent. On va apprendre à effectuer cela avec Google Analytics dans sa version 4 et cet outil a le mérite d'être gratuit, il a le mérite d'être robuste et il a le mérite d'être parfaitement intégré à la suite tout marketing proposés par Google, si bien que si demain vous vous mettez à aller acheter des mots clés sur moteur de recharge Google, on appelle ça Google Ads, et ben vous aurez la possibilité d'importer les audiences observées sur votre site sur Google Ads pour adopter des stratégies d'enchères qui soient spécifiques. Mais ça c'est parlé, je vais passer de l'autre côté de l'écran et vous présenter trois méthodes qui vont vous permettre simplement d'aller connecter Google Analytics à votre site et la première étape consiste évidemment à aller créer un compte sur Google Analytics. Rendez-vous sur leur site web et cliquez sur le bouton action commencez à mesurer. Appelez ce compte par le nom de votre site. Dans mon cas de figure, ce sera Green Rufy. À ce stade, je vous recommande de ne pas cocher cette possibilité car pour l'effectuer, il faut s'assurer d'être baqué d'un point de vue juridique puisque là, vu que ces données sont envoyées aux états unis et on sort du cadre, on est hors cadre RGPD. Euh, ici, vous pouvez le laisser puisque ça participe au bon benchmark et donc si tout le monde partage ses données, eh bien, ça rend euh, les benchmarks plus corrects. L'assistance technique, en vérité, vous n'en aurez aucune, hormis si vous passez sur la version payante. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, décocher. Et ici également, ça communique simplement ces données à la force de vente Google qui cherchera à vous vendre du Google Ads. Donc vous pouvez très bien décocher. Là, à nouveau, pour que vous puissiez vous repérer, je vous recommande de remettre le nom de votre site web, d'indiquer le fuseau horaire. On est sur celui de Paris, on est sur celui de la France, euh, la devise on s'exprimera en euros s'il vous plaît et donc là c'est vous qui voyez mais ce ne sera plus une question cet été dès juillet 2023 donc pour ma part je ne vais pas activer la propriété universal analytics puisque là encore dans un cadre juridique ça nous oblige à un prendre plus de précautions et donc on va se prémunir de cette surcharge de travail et donc là vous pouvez si vous le souhaitez euh, indiquer vos objectifs mais là encore très peu d'intérêt pour vous c'est plutôt pour rendre plus intelligent google Spécifiez bien que vous allez l'utiliser dans un cadre franco-français Évidemment et accepter hein, est-ce qu'on avait le choix d'un autre côté et faites attention hein, c'est contre intuitif mais vous avez une double validation à effectuer un peu plus bas dans la page euh, au moment où vous regarderez cette vidéo ils auront peut-être amélioré l'expérience utilisateur et ça n'existera plus euh, non merci non merci je suis déjà informé par ailleurs donc utile de surcharger ma boîte email alors notre souhait, nous, c'est de collecter les données à partir de notre site web. Pour rappel, l'url, la voici. On applique ici. Donc là, à nouveau, ressaisissez le nom de votre marque et euh, si nécessaire, si vous disposez de plusieurs environnements de connexion, vous pouvez préciser un ben, site euh, ou application, nanana. À ce stade, on va profiter de la particularité de Google Analytics 4, celui qui résonne non plus en termes de session mais en termes d'événements et donc vous voyez que par défaut, en collecte déjà tous ces événements à la recherche sur le site très pertinent notamment pour les e-commerce les pages vues euh, honnêtement je vais vous faire une petite confidence mais interaction à des formulaires euh, bah, très peu d'intérêt puisque ça ne correspond pas à ce que vous imaginez euh, là, logiquement, si vous êtes depuis un CMS classique, avec ces termes de recherche, ça devrait suffire. Mais euh, n'hésitez pas, si vous constatez qu'il ne remonte pas les mots-clés, à inclure d'autres paramètres que vous retrouverez dans votre URL. Mais ça, on rentre d'un peu plus dans les détails et on va s'en arrêter là. Et plus bas, vous pouvez constater ce qui fait la beauté, la puissance de Google Analytics 4, c'est que contrairement à son prédécesseur, il ne résonne plus en termes de session, mais en termes d'événements. Et donc, vous pouvez le constater, par défaut, vous collectez déjà ces 9 événements avec certains qui ont beaucoup de valeur, hein, comme la recherche sur le site. Logiquement, si vous avez un CMS classique, euh, Shopify, WordPress, Presse, PrestaShop, ces euh, paramètres de recherche devraient suffire dans l'URL, autrement on pourra le rajouter après coup, mais ça fait partie des vidéos un peu plus avancées qu'on vous proposera. Euh, ce que je vous conseille de faire, c'est de décocher interaction avec les formulaires, puisque dans les faits, euh, la collecte n'est pas actionnable, le chiffre que ça va vous remonter ne vous apportera aucune valeur. Puisque on ne parle pas de champs remplis, on ne parle pas de questionnaires envoyés, Donc, peu de valeur. Mais pour le reste, c'est très bien. On dit merci. Et on crée donc votre flux de données. Et ensuite, nous voilà au moment où on va pouvoir connecter Google Analytics 4 avec votre site web. Plusieurs possibilités, on va les passer en revue tous ensemble. La première, c'est de s'appuyer sur... Un plugin et là vous voyez google a remarqué qu'on était sur wordpress sur ce cms là et donc il nous suggère déjà des plugins à utiliser par défaut en nous rappelant euh, l'id de la balise hein. la balise c'est ce qui va contenir le script permettant de traquer le comportement de vos visiteurs. L'ensemble des plugins suggérés est accessible gratuitement même si vous le voyez et ben pour avoir accès à des niveaux plus avancés, il faudra ensuite payer. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille ensemble installer ce premier plugin. Et donc cette extension était Monster Insight me semble cible. Ouais, c'était tout à fait celle ci on va cliquer sur installer maintenant on va cliquer sur activer vous voyez hein, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences développeurs on reste sur du copier coller on reste sur du glisser déposer donc là on va se mettre à paramétrer le plugin et tout simplement pour y avoir accès On a juste à suivre le protocole proposé par le plugin Monster Insight. Vous pouvez ensuite laisser les paramétrages par défaut, ils sont très bien. Ils ont eu l'élégance en plus de ne pas proposer par défaut leur badge Monster Insight sur votre website. Je vais juste choisir d'installer automatiquement les mises à jour et on va continuer. On se met à nouveau à tout valider. On choisit de finaliser l'inscription sans payer. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Google Analytics est déjà connecté à votre site. Hein. Et si vous voulez en avoir la preuve, deux moyens. Le premier, c'est de se rendre sur l'onglet Rapport. et de cliquer sur votre site et d'accéder à votre site sur votre site euh, ayez des interactions euh, je sais pas vous pouvez scroller hein, on se rappelle que d'ailleurs c'est un événement qui est pris en charge hein, le, le scroll et qui est collecté par défaut lorsque vous scrollez plus de 90% d'une page et eh ben vous déclenchez un événement sur GA4 euh, scroll et ensuite on va aller sur temps réel et temps réel on constate que voilà il y a une personne dessus évidemment c'est moi et quel événement ai-je déclenché quel événement ai-je déclenché j'ai déclenché le scroll vous pouvez voir puisque j'ai scrollé à 90% ma page et je l'ai effectué deux fois donc je suis un seul visiteur mais j'ai effectué deux fois cette action ok c'est très bien vous voyez ça fonctionne hein, il suffit simplement de faire une succession de clics mais on va chercher à aller plus loin et on va donc choisir de désactiver cette extension et immanquablement une fois ces extensions bien désactivées euh, vous pouvez à nouveau vous connecter sur votre site et vous constaterez cette fois-ci que bien que vous ayez effectué des actions comme le scroll comme le, le clic sur bouton, et ben dans Analytics cette fois-ci il n'y aura plus aucune visite qui remonte puisque la désactivation de ce plugin aura bien été prise en compte je vous ai cité tout à l'heure deux moyens pour s'assurer que notre euh, installation d'Analytics était bien effectuée, le premier c'est donc de regarder depuis le rapport temps réel de Google Analytics, le second consiste à vérifier cela depuis l'extension Chrome Tag Assistant Legacy qui nous permet de connaître les balises de tracking de Google qui sont implémentées sur euh, chaque site. Et donc si l'on souhaite effectuer un test, vous avez à cliquer ici pour épingler votre extension. Vous la faites rené et là, en revanche, et eh ben que nous dit que nous dit l'extension que on n'a aucune balise de tracking qui est trouvée sur ce site. Alors que si on se rend, euh, je sais pas, sur le site peut-être de Nike, On lance à nouveau notre extension et qu'on rafraîchit notre page, cette fois-ci on va constater que ce n'est pas une seule balise mais neuf balises que l'on trouvera sur le site de Nike provenant de Google et dans euh, Floodlight hein, qui permet d'avoir un suivi très fin des, des conversions euh, lorsqu'on utilise euh, l'ad server euh, de la régie de Google. Bref revenons dans nos cas de figure, sur l'administration de notre volet Analytics, je vous ai montré une première possibilité de connecter Google Analytics à votre site. On va en voir une seconde, une seconde qui consiste tout simplement à intégrer la balise de Google Analytics manuellement sur notre site. Pour ce faire, on revient ici hein, donc dans notre flux de données et on va choisir intégrer manuellement vous le voyez hein, maintenant à chaque fois et c'est mentionné ici par de jtac.js et là la seule action demandée c'est de simplement aller copier cette balise dans notre presse papier pour ensuite nous rendre sur notre site web euh, l'enjeu ce sera ici de publier cette balise dans le header de nos pages là je suis depuis un cms wordpress depuis le thème Divi. et lorsque vous êtes dans cette configuration il faut ensuite cliquer sur l'intégration. Mais honnêtement, hein, si vous avez choisi un autre thème, c'est à chaque fois euh, la même logique qui se reproduit. Donc, vraiment, suivez la démarche. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Là, le script est bien intégré. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier d'aller sauvegarder les changements. Et vous avez vu, hein, j'ai intégré dans la balise header de mon blog, de mon site. Et donc. Tout simplement, je viens d'intégrer de nouveau Analytics. Si vous en voulez une nouvelle preuve, il suffit de rafraîchir la visite de ma page sur Analytics. Cette fois-ci, je peux retourner dans Rapport. Rapport, on va choisir en temps réel. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate lorsque je me mets en temps réel Ok. Je suis ici et eh ben, c'est qu'une connexion il y a 0 minutes, évidemment il s'agit de moi et double vérification si vous en avez besoin si je clique sur mon extension et eh ben il m'informe que j'ai bien mon global site tag qui est implémenté sur mon site on a également une troisième possibilité qui s'offre à nous celle-ci c'est de passer depuis le gestionnaire de balise de Google qui s'appelle Google Tag Manager et c'est la solution que je recommande on va créer un compte ensemble. On va l'appeler par notre nom, hein, tout simplement. France. On va remettre l'url du site. Il s'agit d'un conteneur qui sera utilisé sur un site web. Et donc là, j'accepte. Hein. Est-ce que là, de nouveau, j'ai le choix Je ne pense guère. Et donc cette fois-ci, vous le voyez, il faut reproduire la même méthode, mais simplement, c'est par ce biais-là, Tag Manager, que l'on va intégrer. Et honnêtement, c'est quelque chose que je recommande, puisque Tag Manager vous permettra d'implémenter sans sur poids euh, des balises de conversion de Google, de balises de conversion de Facebook, le pixel Facebook, en minimisant la perte de performance de votre site avec l'intégration de ces scripts et surtout en donnant la main facilement à toute une équipe non technique, hein, de marketeurs, de, de, de commerciaux, de, de, de dirigeants, euh, sur vos balises de marketing euh, sans pour autant causer un souci dans votre euh, site. Hein. C'est le même principe de conteneur que euh, les développeurs et les devops connaissent avec du Kubernetes etc. Donc j'ai copié ma balise et cette fois-ci elle va venir écraser ce que j'avais préalablement rentré. Et au cas où le javascript se retrouve désactivé sur le navigateur d'un de vos lecteurs, eh ben, il est utile d'aller copier cette nouvelle balise et d'aller la coller cette fois-ci dans le body de votre site. On enregistre les changements et ensuite on va implémenter la première balise dans son tag manager qui sera, elle est proposée par défaut celle de la configuration GA4 et on a juste à rajouter notre ID de mesure, l'ID de mesure que vous allez retrouver ici, de données, ID de mesure vous la copiez et la coller ici donc c'est presque bon simplement il faut indiquer à quel moment on souhaite que cette balise se déclenche ben, on souhaite qu'elle se déclenche sur toutes les pages j'enregistre bien sûr je nomme elle me va combien elle me convient parfaitement cette nomination j'enregistre à nouveau et surtout ne pas oublier de envoyer ça directement en nommant et donc là, de nouveau, si je me connecte à mon site, je me rafraîchis ma visite, je me rends de nouveau dans les rapports en temps réel, ma visite est de nouveau bien notée et cette fois-ci, on a deux balises qui sont implémentées sur mon site que ce soit celle d'Analytics et c'est également celle de Tag Manager. Ensuite, avec Tag Manager, j'aurai la possibilité très simplement d'aller implémenter d'autres balises simplement en allant me servir ici dans tout ce que propose manager je vais conclure sur quelques configurations que je vous recommande vivement d'aller effectuer premièrement ne restez pas seul maître de votre accès à analytics ne serait-ce qu'en partageant l'accès avec une autre adresse email même si derrière ça c'est vous qui en avez aussi les manettes c'est simplement dans le but de se prémunir d'une perte d'accès à une adresse email par exemple donc je me place en administrateur et je m'ajoute Première bonne pratique, vous pourriez également aller personnaliser les collectes de données. Celle-ci à voir là aussi, il faut être très cadré juridiquement, mais bon, si vous faites de la pub, je recommande d'activer les signaux. Euh, attention, hein, parce que ça par contre, on envoie ça hors Europe et là, c'est un peu contraignant d'un point de vue... Juridique. Concernant la conservation des données, aussi par défaut, c'est deux mois. En vérité, nous, les événements, on aimerait les traquer sur au moins un an, puisque ce qui fait sens, c'est de comparer euh, N-1 souvent dans la plupart des, des, des business. Euh, on pourrait aller dans le fil de données. Bref, il y a encore de nombreuses configurations à effectuer. Si vous avez des questions sur des choix, sur des arbitrages à faire, ben, posez-les en commentaire. Je me ferai une choix, je vous l'ai dit, d'y répondre. Et surtout, félicitations à vous. Vous venez de vous donner la possibilité de mesurer les actions qui passent sur votre site. Mais une des clés, c'est de fixer des objectifs pour pouvoir mesurer l'atteinte de ces objectifs. Ça passe par l'enregistrement d'événements de conversion au sein de votre Google Analytics. Et pour créer ce nouvel événement de conversion, j'ai des vidéos qui seront vous aiguiller. Je vous félicite si, en parlant de cette vidéo, vous avez réussi à implémenter Google Analytics 4 au sein de votre site. Pour aller plus loin, je ne vous lâche pas et je vous ai préparé une petite checklist qui valide tous les points de contrôle qu'il faut veiller à suivre et à respecter si vous avez un site web en France qui utilise Google Analytics 4. Vous pouvez la télécharger dans les ressources de cet épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt.